Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 315 de Seijuan et nous allons jouer aujourd'hui à bloop bloop avec une musique féerique. Alors dans les options qu'est-ce qu'on a On a le son. Voilà. Et eh ben eh ben j'imagine que pour l'icône pour jouer c'est fun fun fun. Fun fun fun. Ah oh, mon Dieu, c'est un jeu en puzzle. <rire> Il y a beaucoup beaucoup beaucoup de jeux en puzzle. Je trouve. J'en fais pas mal quand même. Il y a 42 levels là. 42. Oh, c'est la vie, c'est la vie. 42. Euh, 42 levels. Donc level 1. J'ai double cliqué. You are big enough. Oh putain, c'est pas en français du tout. Blablabla, blablabla, blablabla. À quoi va-t-on jouer 40 days earlier. Ah bah d'accord, bah ouais 40 jours, donc 42 niveaux. Free electricity for everyone. I'm going to turn the switch on. My awesome invention will do the rest. Draw a line between the faucet and the jar. Donc ça, c'est de l'eau. Welcome, I think uh, fun. Putain, ça va être que t'es là pour t'amuser. Hit the left mouse, uh, left donc celle de gauche. To begin your journey, click here to close this message. Hold on the left mouse to build a platform. Click here to close. Right click on the platform to destroy it. You can only destroy the platform before you hit the start button. You can destroy. Oui, avant d'avoir appuyé sur le bouton start, forcément. Alors, on va faire un truc de là à de là. On va faire start. Ah, ouais, ça tombe à côté. Si your awesome, press the next button. Ah On retry. Oh, yeah. Ah, ouais, attends, il y avait pas tout dedans. Ouh, il y a tout dedans. Ça a tout rempli. Next. Eh ben niveau 2. Ouh, la musique est un peu plus sympa. Everything should be made as simple as possible. When you accidentally made a platform... Uh, to fix... Uh, uh, to do. Press the control K on your keyboard and the last created platform will be gone. T'red of moving, you used the corner of the screen, click here. Attends your mouse to the corner of your screen. This is your lucky day my friend. It's a spy bar for some result. <laughs> ça a lancé start. Oh yeah. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que c'est que ça? quoi si je fais ça. <rire> ça va être compliqué quand même hein. oh yeah ah oui c'est pas simple effectivement ils nous ont expliqué mais comment tu veux que j'arrive moi à faire oh, je suis un handicapé dès le début quoi sur ce jeu Le but c'est que tout arrive là. Ça veut dire que si je fais ça. Oh putain, c'est même tombé à côté quoi. J'en ai quand même mis pas mal. J'en ai quand même mis bien. On va faire next, on va découvrir d'autres niveaux. Et j'imagine c'est un truc de ouf quoi. Amutated and as Alors, do you want. I am can save you a lot of time. Uh, just met the whole thing up. Uh, je sais pas ce qu'il dit en fait, je m'en bats les couilles. Don't you want to... Good stuff, good stuff, good stuff. Oh, next start button. Ça fait quoi ça? Ah, il a fait l'autre, il a tout jeté comme une grosse merde. Retry, oh yeah! mettre parfait. Ok. Je comprends pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce level là. Hein Il était pas fini mon level Non t'es sérieux là OK. Vas-y, balance-moi tout. OK. Next. Bah, le level 4. OK, le level 4, il avait bugué. Et ben voilà, élévateur détecte bloopy bla bla bla You can change the angle of the elevator anytime by right click rien. Donc je peux pas passer à travers les élévateurs, on est d'accord. On est d'accord. Et qu'est-ce que je peux faire moi avec ça Ça va quoi c Ah c'est ça les, éva... les élévateurs Je sais pas ce que ça fait, donc on va essayer. Ça fait n'importe quoi. J'ai perdu beaucoup trop de trucs. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi j'aimerais bien emmener, euh, emmener un petit peu de liquide. Putain c'est quoi ce bordel Of two things, destroy every platform on contact. J'avais compris ça. Il se passe quoi si je l'emmène là On va faire comme ça Comme ça, on va changer l'angle de l'élévateur Je vais l'enlever, on va le mettre comme ça Ah oh putain ça l'a tout péter. C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Est-ce que c'est pas censé le toucher Ah si si ça le touche Ça va pas le toucher là on est d'accord On est d'accord il se passe quoi là Parce que là ça, ça va pas monter ça Je comprends pas trop ce que c'est censé faire. Oh, yeah. My mm -hmm. <rire> C'est bon Et ben voilà Voilà voilà Il faut emmener dans la bouteille hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans hein, cette fucking putain de bouteille Et même si j'arrive là-haut Comment je vais faire Comment je fais Mais comment je peux le lancer lui Ta putain de merde Ah peut-être comme ça Vous croyez Non Vous croyez ou pas Vous croyez que ça peut le faire Même si j'arrive à emmener le liquide là-haut, c'est n'importe quoi alors voilà il voilà, y a vraiment une logique que je comprends pas C'est un peu des fois comme les maths, des fois j'ai un peu du mal Je sais pas je dois être bête Si j'envoie tout ça là-dedans et que ça va monter, enfin ça, ça va forcément monter. Ah puis là ça casse tout quoi. Et comment ça se fait que ça se casse, que ça le casse moi, ça casse ma plateforme Pourquoi ça casse ma plateforme Je comprends pas ça casse mes plateformes mais alors que je l'ai fait tout à l'heure là ça n'a aucun fucking sens ça n'a pas de sens en fait les, les caddies là les machins ils ont aucune logique ils ont aucune fucking logique ils partent d'un endroit où c'est que ça, ça le casse par défaut Ou alors, il faut attendre très très longtemps. Ah non, ça tombe Sérieux quoi Ta sœur la, la plateforme Et ben on va espérer que, que partent pas en couille les Les ascenseurs là Allez on va voir si on va voir si on arrive à faire quelque chose Et sinon j'abandonne j'abandonne le test C'est what the fuck quoi Qu'est-ce que je suis en train de jouer ah, C'est quand vous voulez. Hein. Vous pressez surtout pas de descendre. Ce serait dommage. Tout ça pour remplir la bouteille là-haut que je sais même pas comment je vais la remplir. Allez, vas-y tomber. Hmm. quest ce que tu veux que je fasse de ça Il s'est barré le truc Le truc il s'est barré Et puis oh, ils ont arrêté de bouger évidemment Plus aucun sens Ça n'a plus aucun sens Et ben voilà on va s'arrêter là <rire> Go back to menu Oh yeah ah, Est-ce que je peux faire un autre level Non non non You shall not pass. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Back. Donc on était sur Bloop, alors si vous avez envie de découvrir l'intérêt, enfin le, le, le sens du jeu, je vous invite à jouer, moi j'ai pas tout, tout compris. Euh, voilà, ça permet de, de découvrir quand même des, des jeux, c'est toujours différent, c'est toujours des gameplays différents. Euh, voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai été très mauvais sur ce jeu là. Euh, tant pis, <rire> j'ai envie de vous dire tant pis, moi je l'ai découvert en même temps, au moi, moins on est, on est pur comme ça. Et puis du coup, du coup dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et d'ici là, portez-vous bien.